Bonjour et bienvenue pour un nouveau glitch sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ce glitch va nous permettre de voler sans paravoile. Il est très simple à réaliser et ne demande que du bois, une arme incendiaire ou un silex, et un poulet. On peut faire ce glitch partout dans le jeu. Pour l'exemple, nous nous dirigeons au village des limites en nous téléportant au sanctuaire de Mianagana. Une fois sur place, nous devons trouver un poulet. Il se trouve dans une ferme un peu plus au nord de notre position. On porte ce poulet et on l'emmène au laboratoire des limites. On grimpe par l'escalier. Et nous posons le poulet. Ensuite, il suffit d'ouvrir l'inventaire et de prendre quelques fagots de bois. Puis de les poser devant la porte. On met le feu aux bûches. On se dépêche de récupérer le poulet. Et on se place contre le mur de la maison et proche des flammes. Il ne nous reste plus qu'à sauter. La